Les grands sont dans le panier Les lunettes sont dans le ton de vis Je vous donne rendez-vous 49 pas à votre gauche. Vous me reconnaîtrez. Votre mari vous cherche toujours, vous savez. Il a qu'à regarder sous le lit. Effectivement. Je lui dirai rien. Installez-vous donc. Tout ce que vous avez sur l'affaire des ours Non, il y a d'autres affaires, mais qui semblent étrangement toutes converger sur un point commun. Lequel La vérité vous sera révélée. Euh, je, je sais pas, c'est vraiment une enquête hors du commun. Et si vous échouez, il vous écartera de l'affaire. Vous en savez déjà trop. Partez maintenant. Mmh. Vous lui faites confiance Il ne faut faire confiance à personne. Elle est un peu floue, non Raison de plus pour ne pas lui faire confiance. Pourquoi vouloir l'aider, alors Parce qu'il y a des gens qui meurent. Et j'aime pas les gens qui meurent. C'était les T-Raptors à l'instant sur les ondes de Horseshoot FM, extrait de leur prochain album, Always on Time, un album qui, on n'en doute pas, sera aussi controversé que le précédent. Euh, côté news, flash info, quelques nouvelles sur l'affaire switch Les inspecteurs mandatés pour l'interroger ont simplement disparu. On aurait retrouvé près de leur véhicule des restes d'ours en guimauve, ce qui confirmerait les théories selon lesquelles Vous savez, les nouvelles vont vite. Très vite même. Combien Environ 42 km h <rire> C'est lent. C'est plutôt rapide pour une nouvelle. Mmh. Je vais accélérer les choses. Ne faut peut-être pas en abuser. Hein. <rire> je fais ce que je veux. Absolument pas. Aidez-moi Pitié, je... ça n'a aucun sens Je peux t'aider, Lewis Je sais pas où aller... Il n'y a, a qu'un seul, seul sens... sens. J'en vois aucun Tu sais, tu n'as qu'à demander et je te guiderai... Merci... Il y a autre chose tu ne peux rien me cacher, Lewis, tu le sais Et si tout ceci n'avait aucun sens Si la vie, cette enquête, ces, ces disparitions... Si tout ceci n'avait aucun sens et n'était qu'une utilité restreinte Peut-être oui. Mais si c'était le cas, qu'est-ce que cela changerait pour toi Je sais pas, c'est pour ça que je suis venu vous voir. Tu n'as rien à craindre, petit homme, et confiance. Je suis là pour t'aider. Tu n'as qu'à continuer à donner les indications à la fille, et tout ira pour le mieux. C'est vrai alors, ce projet sur la loi de l'avortement involontaire, accordé par consensus individuel Oui, ouais. Envoyez-moi l'adresse, j'y vais tout de suite après mon rendez-vous. Ouais, merci. Merci pour votre aide, remettre un terme à tout ça sans que personne n'ait à mourir. On dirait qu'il va le faire. Cette fille nous pose de plus en plus de problèmes. Tu comptes faire quoi Il faut qu'on les arrête. Vous connaissez le coupable au moins Je sais où le trouver. Et après, vous comptez lui faire quoi L'exterminer. Je vois. Quel est son nom George S. Davis. Euh. <coughs> Comment George S. Davis. George S. Davis George S. Davis. Hein George S. Davis George S. Davis. George S. Davis Georges Davis Georges Coupe Davis Georges et Davis. Davis et Georges Georges et Davis. Je... C'est dur à dire. C'est ce qui causera sa perte. Et la vôtre, pareil. Attendez, vous êtes en train de manger quoi, là Hein ah. Et vous Qu'est-ce que vous me cachez Euh... Rien. Pourquoi Non, non, attendez, non Non, euh, c'est pas ce que vous pensez que vous croyez Kelvin vous saviez tout Depuis le début Ah ben chais alors euh, Me voilà démasqué. Euh, où est-il Je ne parlerai qu'en présence de mon père ou que sous la contrainte de la torture Ton père ne peut plus venir à tout secours maintenant Quoi Ah mon fils Ah non papa Pars ah, bah, mon fils Fuis ah. Maintenant dis-moi où je peux trouver Georges Davis Jamais Plutôt mourir Je vais te faire parler Kelvin même si je dois utiliser la manière forte. Non, papa, non Non, non, arrêtez Ah, j'ai, s'arrête Non, j'ai peur Aïe, arrête, non, non, non Oh non, le tueur quotidien, non Oh non, non, non, non, non. Oh, non oh non non, non, non, non, non Alors on y est, je ne me trompe pas. Il n'y a pas d'autre moyen. C'est pour ça que tu es là. Qu'elle est là. Car tout ça doit finir. Aujourd'hui. C'était toi depuis le début. À toi, Kelvin! Kelvin Tu n'as vraiment aucun cœur. Tu es mal placé pour parler, Georges Davis. plus de pièces pour te protéger désormais. Toi non plus. Comment oses-tu Tu me dégoûtes Que tu puisses faire ça à tes opposants, c'est une chose Mais à tes propres alliés Vas-y Lewis, détruis-le Non, je t'ai dit qu'il en était hors de question. Fais ce que je te dis, on va mettre un terme à cette folie. Non Lewis, tu n'as aucune chance C'est pas comme ça que ça devait se passer On devait résoudre cette affaire sans la moindre violence ah. Je peux te sauver, Lewis. Tu n'as pas à prendre parti. Je peux te sauver. Non, vous m'avez menti. Vous m'avez tous menti. Non, Lewis. Tu leur as juste fait confiance. Et il ne faut, faire confiance, il ne à faut personne. faire confiance à personne. Tu voulais sauver des vies, mais tu as oublié de sauver la tienne. Viens avec moi. Tu as raison. Ce combat n'a aucun sens. Crois-moi. T'as pas le cran d'aller jusqu'au bout? Allez, achève-le Mais oui, je t'en supplie, ne fais pas la même erreur que moi... Bien... Allez, oublie-moi, là Arrêtez Eh, ça suffit, maintenant Mais hein. tu m'écoutes Arrêtez Bon, ok, j'ai compris. Ça veut mal se passer pour toi. Je sais, je sais, oui, oui. Oui, un mensonge est toujours plus convaincant lorsqu'il est caché par deux vérités. Ça, tu le dis tout le temps. Oui, mais écoute-moi, écoute-moi Cette fois-ci, c'est différent. La vérité est ailleurs. Mais non, non, non. J'ai retrouvé ta femme. Je m'en occupe. Ah bonjour, vous êtes là, je ne vous avais pas vu. Si vous avez apprécié cette vidéo dans laquelle j'ai participé et sans doute fait absolument tout, vous pouvez lâcher un like. Pour voir d'autres vidéos dans lesquelles j'ai participé et sans doute fait absolument tout, vous pouvez les retrouver sur ce côté et vous abonner à cette chaîne pour nous soutenir parce que, soi-disant, on est une équipe, donc faut que je dise nous. Enfin bon, voilà.